Bon les reufs, aujourd'hui vrai délire hein. Hop. Ah. Hey, Zéro van les mecs, il y a un délire de fou J'attends ça depuis ah, Facile à moi, hein. je suis au et Vas-y, hein. on va ouvrir ça en balle De toute façon le titre il vous spoil déjà Vas-y, je m'en fous Même moi, je peux pas le colis Eh hey, Je suis trop excité Ah sa mère, hey, je vous jure hein. Ok, il n'y a rien d'autre. Vas-y, Mistou, il va dedans. Saute là-dedans, allez. Ah, oh, Mistou Oh là là Voilà, Oh là là, T'es bien là ou t'es pas bien <rire> Après, t'as peut-être un gros fiac, hein. c'est ça le problème. T'as un tarpé énorme. Ah, moi cette beauté là. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, hein. Ça vous aussi une petite vidéo sur lui là. Ça va bientôt faire un an que je l'ai là, ce petit chat là. Revenons-en à nos moutons. Petite mallette sur laquelle on peut lire. Piranha Mouse Mode. Moi, je sais ce que c'est. Je suis excité comme une vraie chienne. Attends, on va appeler Neyam sur Discord, on va voir sa réaction. Sur... C'est la Rolex. La Rolex la des ro souris. La Rolex des souris. <rire> Rolex des souris. Bon, pour ceux qui savent ah. pas Neyam, c'est mon manager, mais... C'est moi, oui. Ok vas-y t'es prêt vas-y je suis prêt ça sent le caviar oh, oh. d'accord déjà bien protégé c'est bien protégé ok Ouh, oui, ok siiii. Là, elle est dans l'étude de Logitech je crois Enfin de ce que Logitech met comme étude Arrête bah, avec ton suspense là Elle a un flow ce genre ah. Oh y a un focus de bâtard là. en plus la qualité est trop bien Oh elle tue sa mère Oh la la la prise en main Oh elle Oh la là, la là, là, là. Attends y a quoi d'autre dans le mode Mec Piranha Mouse mode Incroyable Bon pour ceux qui savent pas j'ai fait faire une souris sur mesure En gros Je lui ai dit voilà je veux cette forme de souris là Je veux qu'elle fasse tant de grammes etc Il me l'a fait Ma souris moi elle a cette forme là vous voyez Moi c'est la forme que je préfère en termes de souris Vous voyez Et cette souris là c'est la Logitech et G pro j'aimerais qu'il me fasse la même forme, mais je la veux sans fil. Cette souris là, elle est pas disponible en sans fil. Du coup, je l'ai demandé qu'il me la fasse sans fil. Et là voilà. Il a fait des patins en, je sais plus quelle matière je crois c'est en téflon, un truc. comme ça. Bref, c'est des patins de fou. Petit bouton interrupteur allumé et off. Ok, petit... le petit truc USB, on branche ça. Ça perd Et les mecs, regardez comment ça se recharge. Il y a un système d'aimant vous, vous rapprochez le truc, ça tout seul. C'est comme pour les MacBooks de l'époque. Je... Ouais voilà. Bon par contre, c'est ce quelque chose que je peux pas utiliser pendant qu'elle recharge. Vas-y, on va tester ça. Hein Ah, oh, je suis content là, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle souris. Comme si ça m'arrivait pas absolument chaque semaine. Mec, les boutons sur les côtés, ah, oh, vrai dinguerie. Ok, vrai dinguerie. Ok, Nayam vrai dinguerie. Non, non, non, bah. Huh. Oh bâtard, voilà un je t'ai dit, la souris c'est une dinguerie. Oh la la, meilleure décision de ma vie je crois de lui avoir demandé une souris. Hein. Les boutons bah, sur les côtés sont tellement doux genre. Tu sais, t'as même pas l'impression de toucher. Ah ouais, même le feeling il, il a ouais, oui, il est oui. oui les bou le, les, des boutons ouais, totalement. Ah, il a fait un vrai, vrai tap. Hein. Bon, <rire> bon. Non, <rire> bon. on va s'expliquer moi et toi là. Hein. Bah, Vas-y, attends, viens on, va, viens, on va en arène. Vous êtes en train de vous dire, mais ouais, pourquoi ce con, il rigole là. Il y a eu une transition, le mec, il est en fourri, hein, on comprend rien, faire ta gueule un peu là. Entre le moment que vous avez vu avant et le moment là que vous êtes en train de voir, il y a eu deux semaines. J'ai passé 3-4 jours au Maroc et une semaine et demie à Dubaï. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, sur Instagram, etc. J'ai mis des stories, donc pour ceux qui suivent sur Insta, vous savez. Si vous ne suivez pas sur Insta, je suis, je suis, suis. du plus, attends, j'ai la calme Avec Na, Gemi, Shadow, pour Jumper, on a passé une semaine et demie à Dubaï. Il y a des vidéos qui arrivent, vous inquiétez pas. C'était archi lourd, bref, voilà, passons Dubaï, ville de folie. Et du coup nous on est en train de filmer cette petite vidéo là J'ai pas pu la terminer La petite vidéo où je teste la souris modée Du coup on va se faire cette game là putain J'ai fait deux games je crois en arène Deux games avec des potes Du coup je ne connais rien à la nouvelle saison Du coup je me suis gardé la surprise quand même de la souris Je suis pas un connard ah oh je vous attends Je l'ai pas testé Voilà je suis quand même un vrai frérot Et en vrai les mecs vraiment super important Allez suivre mon Instagram hein. je suis super actif dessus Bah non il y a vraiment des gens qui viennent ici là Je vais pas avoir d'armes ça va être fun hein Oula Allez ça va j'ai vraiment eu la meilleure arme que tu puisses avoir au spawn Bon ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué, commencez pas à juger mon level et tout hein. On sait pas dire ah ouais t'es devenu nul et tout hein, dans les commentaires Je sais qu'il y aura des messages comme ça du coup je prévois un peu Mais vu de ma mère les mecs ça fait deux semaines et demie voire trois semaines je crois que j'ai pas touché au je... je crois qu'il y a un autre mec ici Il va vouloir là Allez descend ici la connard là <rire> Hop, oh, ça dégarpille. Oh, par exemple, je suis lent. Par rapport à avant, je suis vraiment lent. Jure, les snipers. Jure, ils les ont remis, les snipers. Mais non! Oh, sa grand-mère! Oh, la reine des baleines! Oh là là, la pignacounette que je viens de mettre au coffre! Oh, incroyable! Oh, le délire! J'espère qu'il met encore deux sur le spacer d'or parce que sinon je vais avoir le seum. Hein. Mais la souris, elle est douce! Oh là là! La souris est tellement douce! J'avais oublié à quel point c'était une merveille! Bon, je vais pas vous mentir que ça fait 5 minutes que je cours là et je tombe sur personne, ça commence à pas me casser les couilles là. C'est pas normal de pas de tomber sur personne comme ça là. Ça fait 40 ans que je cours. Ah, j'ai trouvé des gens, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Tout droit des gens. Ah c'est vrai qu'on quand des pads j'avais oublié On m'avait dit qu'il y avait des pads mais ça m'est totalement sorti de la tête Toi je t'ai vu là-bas Yes super Mais attendu je... Oula j'ai failli me faire trucider là Je vais arrêter de faire le mec... J'ai pas envie de mourir un à 15% en or Je vous jure si je me à 15% en or vraiment C'est la fin des haricots Aïe, aïe aïe aïe Ah la counette là non mais je te dérange pas, tu te dis pas à moi, ouais, je lui casse peut-être un peu les couilles, là. Non mais oh. oula là, oulala. Là là. J'ai fait niquer tous mes efforts, là. Qu'est-ce que je m'en allais oh, Il y a un autre mec qui arrive. Ah oh, ça va être chaud, là. Oh, il a la voiture de fou, il a la voiture de fou. Ah, pas de mourir comme une merde, non plus. Oh ce qui s'est pris Pouchi Oh là là là là Je suis incroyable là Je suis phénoménal Ça Sérieux, je me coupe le chiffre hein Après ils ont des mecs ils ont peur d'être super forts Je <rire> fais le mec et tout mais ils ont peur d'être super forts les bonhommes là Peut-être euh, parce que j'ai une 900 points d'arène Oula la souris elle bug Euh les mecs le clic gauche ne marche plus super bien. J'ai l'impression qu'il est enfoncé. Oula, alors ça c'est très mauvais signe ça. Oulala là là C'est très mauvais signe là ce qui est en train de m'arriver. Ça va, le canon je te dérange pas là. Ah bah super, ouais je me clé. Allez, il toit il toi il toit il toit. Ma souris, elle bug, les mecs C'est pas bon, ça Ok, ce monde est bien. Il y a un mec en haut, il le sait, je le sais. Oh, mais c'est encore lui, le Travis Scott de Tanner Oh, je lui chie dessus Ah <rire> oh, je suis bien content, là. Toi le je vais faire ça, en vrai Ça, c'est God, uh, God loot, en vrai, non Ah, oh, lui, euh... Lui jouait à la Switch à côté, hein, c'est pas possible. Il est en train de se taper une queue, ouais, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce qu'il branle Oula, toi par contre t'as clairement envie de m'arracher les, les boyaux. Je vais t'attendre en moi. Hein. Viens par ici là, je vais te faire les fesses. Moi aussi j'en ai des tremplins. Il me reste deux même. Ah tu crois que t'es en sécurité là Non mais vous voyez ça tire pas Ah, il a abandonné. Il a dit c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qui branle lui C'est la zone là-bas Ouais Il faut, croire. Il a paniqué Ouais bon, on sent qu'on n'est pas, on n'est pas champion là. Ça se ressent quand même. Je veux la FAMAS, ils l'ont mis. Ils ont mis la FAMAS. C'est à dire qu'elle a Hog légendaire alors. Ça c'est une bonne arme j'aime Mais je sais pas du tout si les transformateurs et tout, ça a changé ou pas par. Hop, travail bien fait, travail vite fait. Il est parti où Ah là Viens ici Ah ouais mais. Oh c'est fuyardland là Non ça. Je vous l'ai le mais ça pique pas. Les mecs, vous avez vu On est d'accord, ça n'a pas cliqué. Hein. Bon, il faudrait que je voie. Mais c'est pas normal, ça. Hein. Je ne l'ai pas fait tomber, ni quoi que ce soit en plus. Hein. Très, très chelou. Étrange, cette histoire. Oh, la connexion de baiser, par contre. Oh, oh j'ai une connexion, les mecs. C'est n'importe quoi d'avoir une aussi bonne connexion. Oh, merde, mais c'est vrai que je suis en top 2, là. faut que j'arrête de faire le mec. Je pas capté. Je pensais qu'on était encore en top 3. Non, merde! Let's go Bon bah premier top de la saison vous allez voir hein, je suis pas un mytho, vous allez voir le parapluie, je vais le débloquer là. Voilà Je suis pas un menteur Voilà, ça fait plaisir hein. La souris est archi bien, mais c'est quoi ce boss Quoi ce problème là Regardez, ah, hop et hop, genre les kits peuvent se soulever, c'est pas normal ça hein. Et là après ils se remettent, c'est pas normal. Ah mais là de toute façon on voit la différence, regardez, vous voyez Celui-là il fait rien, donc celui-là il marche, c'est bizarre. Bon allez les refs je vous souhaite une très bonne après, une très bonne soirée à vous les refs, bisous tout le monde, ciao, j'espère que ça vous a plu. Code du me la boutique, bisous tout le monde c'est ciao, abonnez-vous, cloche.